Bonjour, c'est Nicolas du magasin Atoll à Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un point de vue plus technique. Savez-vous que chez les bons opticiens, on va dire, euh, ces opticiens taillent les verres chez eux, taillent les verres au sein des magasins. Et c'est eux qui les mettent et c'est nous qui les mettons dans, dans les montures. Je vais vous montrer euh, les différents appareils, mais aussi à quoi ressemble un verre quand il arrive chez nous. Un verre, ben voilà, là c'est... Un verre ressemble à ça, il arrive comme ça. Donc la première étape, de, de, quand on reçoit ce verre, c'est, et d'une, avec cet appareil-ci, là, pas la cafetière, ça c'est important aussi, mais <rire> c'est autre chose. Euh, avec cet appareil-ci, c'est de mesurer la puissance du verre. On vérifie qu'il correspond bien à l'ordonnance et à la commande. Deuxième étape, avec cet appareil-là, on place la monture ici, il y a un petit palpeur qui vient faire le tour de la forme, et cette forme apparaît-là. Ensuite, on a toutes les coordonnées de centrage des verres. On a mesuré la hauteur, la largeur, comment centrer le centre optique en face de votre pupille pour que vous soyez le plus confortable possible. Et ensuite, on envoie toutes ces informations à cette machine qui va, elle, tailler le verre. Ensuite, il suffit de, enfin, il suffit, ouais, de, de mettre le verre euh, dans la monture. Voilà. Donc, sachez quand même que chez les bons opticiens et notamment chez, chez Atoll à Istres, on fait tous nos montages sur place, ce qui nous permet d'avoir des délais très courts quand je dis délai très court, c'est-à-dire que sur un verre que de loin que de près, dans 90% des corrections, comme je travaille avec Essilor, qui est un verrier français, on a les verres du jour au lendemain, et <rire> là, j'attends les verres, euh, il est un peu tôt, hein, le magasin n'est pas encore ouvert, mais euh, la cliente qui est venue hier soir à 18h, je vais l'appeler, à mon avis, vers 11h du matin, le temps de le faire, parce que ça prend quand même un petit peu plus de temps que ce que je vous ai expliqué vite fait, euh, et euh, je, je vais pouvoir l'appeler pour midi, en lui disant que ses lunettes sont prêtes elle est venue hier soir à 18h, à midi, c'est prêt, elle pourra repartir avec. Sur les verres progressifs, il y a un délai de fabrication qui est un petit peu plus long. Mais bon, ça, euh, toujours avec les Silors, on excède rarement une semaine. Il y a même certains verres de leur gamme premium qui nous font en 72 heures. C'est quand même appréciable puisque quand on n'a plus rien et puis bon même quand on a un achat de manière générale on aime bien l'avoir plus rapidement possible, hein. c'est comme quand on va sur internet euh, d'acheter un truc pour l'avoir trois semaines après, moi ça ne m'intéresse pas euh, donc voilà on, on fait nos montages ici, ça nous permet aussi de les retoucher enfin bon de le faire au mieux pour que ça soit esthétique puisqu'il n'y a pas que euh, allez, hop on, hop hop on met, non non non c'est un, <rire> un petit peu plus compliqué que, que ça enfin pas un petit peu plus compliqué, ça prend plus de temps que ça voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt au, au sein du magasin Atoll de Vistre et au revoir.